Je fais cette vidéo dans le cadre de remercier le voyant C'est un homme formidable Avec beaucoup de puissance Je vous l'assure C'est un voyant qui vous aidera dans n'importe quel de vos problèmes Que ce soit problème d'amour Que ce soit problème d'argent De travail, de famille C'est quelqu'un qui vous aidera et qui, vous, qui sera là pour vous en fait et euh, je viens de témoigner aujourd'hui car grâce euh, au pouvoir de Monsieur Makou, j'ai retrouvé mon ex euh... au bout de 7 jours. Donc euh, tout s'est très bien passé. Euh, il n'est pas, je vous assure tout de suite, il n'est pas comme les, les autres marabouts, les faux marabouts qui vous font de faux espoirs, qui vous font dépenser de l'argent inutilement. En fait. C'est quelqu'un qui sera là pour vous Il est attentif, il est adorable, il est aimable Et c'est quelqu'un de très très très gentil euh, Il vous aidera dans n'importe quel de vos problèmes N'hésitez surtout pas à le contacter Et justement c'est ce qui me plaît chez lui Lorsque vous allez être en contact avec lui vous a... Ça va se faire tout seul en fait Vous allez parler de vos problèmes Il sera là pour vous, il va vous aider Et euh, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de changements dans votre vie Vous allez revivre euh... La vie que vous aviez avant, la vie où tout allait bien. Moi, personnellement, actuellement, c'est le cas. Je suis très contente. Euh, mille merci. Mille merci à ce Parce qu'il est très aimable. Il est... je vous mets son numéro en bas et euh, son numéro c'est le 229 67 59 63 95 je le répète encore son numéro de téléphone est le 229 67 59 63 95 vous pouvez le contacter immédiatement sur whatsapp et justement il est très réactif il est très réactif, il vous répondra dans un bref délai avec beaucoup d'aide et beaucoup de de, de gentillesse, vous allez vous y sentir. Donc, je vous le conseille. Et euh, merci beaucoup. Merci, merci, monsieur Makou.